Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de rétro-conception avec Jimuriz. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre un peu ce qu'il y a dans une base de données euh, MariaDB. Donc, base de données. Donc là, je vais me connecter au serveur de, de données MariaDB. On va aller voir. Donc, c'est usr ma banque. Voilà. On va aller voir ce qu'il y a un petit peu dans cette, dans cette base de données. Donc, show data basis. Et donc, use ma banque, Voilà show tables, voilà, donc on a une base de données, bon elle est volontairement pas très grande, hein, donc une base de données constituée de six tables, et euh, donc là, l'idée c'est de dire on va utiliser Jim pour non pas concevoir cette base qui existe déjà, mais pour faire de la rétro-conception, c'est-à-dire à partir de la conception, de, de, à partir de cette base, euh, revenir en arrière, essayer de comprendre comment elle a été conçue. Pour ça, on va utiliser Jmeriz. Donc, on va se connecter à une base de données. Donc, notre base de données, c'est MySQL ou MariaDB, c'est pareil. Hein. Euh, le serveur, l'utilisateur, on va utiliser notre utilisateur, donc ma banque. Le mot de passe, super, top secret. Le nom de la base, c'est ma banque. Donc, on fait ça, OK. On se connecte, ça réussit, tout le monde est content. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire On va importer les tables. Voilà, donc là, ça nous importe toutes les tables de la base de données, donc euh, jusque-là, rien de rien de bien euh, fantastique. Donc là, on a, on a quand même un aspect graphique, une visualisation graphique de, de tout ce qu'il y a dedans. On va construire le MCD, donc le modèle conceptuel de données. Donc là, ça devient un peu plus intéressant parce qu'on a une représentation là, donc, euh, graphique de ce modèle. Alors donc on a, voilà, on a certaines choses. De... Donc là, il faut essayer de comprendre un peu. Voilà, il y a des commerciaux, on a des produits, des rendez-vous. Donc on peut réorganiser un petit peu ça. Hein. Voilà, on a les mouvements. Alors ça, on peut le supprimer. Oui, je le supprime. Donc on a les clients. Les mouvements, les clients, ils sont des rendez-vous. Voilà. Les rendez-vous, ils sont associés à des commerciaux. Et également des propositions, et ces propositions là, concernent des produits. Donc là, on a le modèle conceptuel de données. Donc en réorganisant un petit peu tout ça, on s'aperçoit un peu plus visuellement comment est organisée cette base de données, on peut aussi se dire bah, finalement on va régénérer le modèle physique de données, hein. alors là on a des soucis avec tacite, ah oui alors tacite, donc il y a indéfini, Ah oui ça c'est parce que c'est un booléen, donc on va, c'est un tiny euh, int, je pense qu'il est transformé en voilà, donc si on veut reconcevoir, il veut pas que ce qui veut pas passer, il ne laisse pas passer ça. Donc on va remettre des boulets Voilà, ok, normalement là ça devrait être bon. On va vérifier, ok, ça passe. Donc on va régénérer le modèle physique de données, voilà. Et donc là on se retrouve avec une vue de, de nos tables et de comment elles sont liées entre elles. Donc avec... Donc voilà, donc on voit par exemple que la table proposition, elle est clé primaire, c'est l'ID prop. Elle est liée avec une clé étrangère vers le produit et une autre clé étrangère vers le rendez-vous. Donc là, on aurait pu obtenir ce genre d'information en faisant un describe de... Alors c'était la table proposition. Donc un describe de proposition. Voilà, donc on... On a ça alors après il aurait fallu faire hein, regarder comment elle a été créée la table hein. show create table proposition. On va faire un petit un g pour une mise en forme plus sympathique et donc là ben bah, voilà donc on a les mêmes informations on a donc euh, idprop c'est une foreign key vers le produit idrdv c'est une foreign key vers les rdv euh, les quatre champs d'information, la primary key. Donc on a bien toutes les infos, mais euh, avouez que c'est un peu plus sympathique quand on se retrouve avec ça de manière euh, graphique. Donc c'est ça qu'on appelle donc, faire de la, de la rétroconception, du reverse engineering. Donc si on part d'une base qui est implantée en base de données, on a envie de découvrir sa structure et pour ça, on fait de la rétroconception. Donc une manière de faire, c'est d'utiliser Jmeriz. Euh, voilà, bah, on a atteint notre objectif et bah, sur ce, euh, bah, merci pour votre attention euh, et à bientôt.